La Liberté sexuelle, on n'arrête pas d'en parler en ce moment, et je trouve que la manière dont on en parle, c'est presque en train de créer des nouvelles inventions. Aujourd'hui, j'ai l'impression que quand on dit liberté sexuelle, c'est des positions pas possibles, la jambe en l'air, être comme si, comme ça, il faudrait faire tout le Kama Sutra, il faudrait aussi tester de la lingerie, tester des sextoys. Elle a vraiment l'impression que si tu pas testé un sextoy, tu t'as pas vraiment vécu. Ah la, li la liberté sexuelle, je trouve qu'elle a été vraiment très bien hijackée par l'industrie du plaisir. Qui ont envie de vous faire croire que pour être libre sexuellement, il bah, y a besoin de faire tout plein de trucs. Il y a besoin de faire des mises en scène, il y a besoin d'utiliser des objets, il y a besoin de rajouter plus, plus, plus. C'est aussi toute l'industrie de la beauté, de tout ça, ces standards-là. Bref. Mais la liberté sexuelle, c'est pas ça. Une sexualité libre, c'est pas une sexualité avec les quatre fers en l'air et, et des menottes violettes en fourrure et tout ça. Être libre dans sa sexualité, c'est être capable de dire « J'ai envie de ça, j'aimerais qu'on ralentisse. Est-ce que tu peux me regarder dans les yeux J'ai envie qu'on s'embrasse. » J'ai envie qu'on arrête, ça me suffit, j'ai envie de toi, c'est pouvoir dire tout ça. La liberté sexuelle, c'est s'autoriser à bouger, pas à faire une position à partir de notre tête, en disant ah, ça va être sexy, ça, ça, va, ça va grave la faire kiffer ou ça va m'apporter du plaisir, mais c'est là, à l'instant, mon corps a envie de bouger, mon corps a envie de se mettre dans une nouvelle position parce que ça va être juste. Et je ne me pose pas la question de ma ah, main, ce qu'on va voir mes bourrelets, est-ce que ça va être un angle euh, flatteur pour mon corps Non, juste je le fais parce que c'est juste, parce que c'est ce dont j'ai envie, que j'accepte d'être vue comme je suis, que j'accepte d'être vulnérable dans l'expérience. C'est aussi ça la liberté sexuelle, c'est se sentir libre, d'être vulnérable, de vraiment se dévoiler et d'être rencontré. Parce que je peux vous garantir qu'on peut utiliser tous les sextoys du monde, toute la lingerie du monde et toutes les positions incroyables dans les lieux insolites. C'est pas ça qui va faire qu'on soit, qu'on est épanoui. Ce qui fait qu'on est vraiment épanoui, c'est quand quelque chose nous touche à l'intérieur. Quand on se sent rencontré, quand on vit quelque chose d'exceptionnel à l'intérieur. Parce qu'on peut avoir plein de choses excitantes à l'extérieur et se sentir vide à l'intérieur et pas y prendre tant de plaisir que, soi, que, ça, que ça. Finalement, c'est un peu la différence entre le plaisir et la joie. Le plaisir, c'est la sensation sur le moment, mais la joie, c'est l'émotion du sens de la vie. C'est quand quelque chose vraiment nous nourrit, nous apporte, nous donne du sens, nous donne l'impression d'être aligné avec nous-mêmes, avec l'autre. Là, ça a du sens. Et là, on est libre. Et là, on profite vraiment. Donc, pas besoin de se prendre la tête avec « il faut que ça soit comme ci, il faut que ça soit comme ça, il faut que ça soit sexy, il faut qu'il y ait tout plein de choses ». On peut avoir une sexualité libre et simple. On n'est pas obligé de faire 15 000 positions différentes. Et plus on est connecté à nos sensations, moins on a besoin de variété à l'extérieur. Parce que du coup, dans chaque instant, dans chaque moment, qu'on soit en missionnaire tout le temps ou en n'importe quelle position. On n'est pas là à essayer de changer, on est là à observer. Là, à l'instant, qu'est-ce qui se passe Et maintenant, qu'est-ce qui se passe Et maintenant, qu'est-ce qui se passe Et ça change forcément tout le temps. Il y a tout le temps une richesse intérieure incroyable. Donc non, la liberté sexuelle, c'est pas tout ce qu'on nous vend, c'est tout ce qu'on ressent. Si ça vous plaît, abonnez-vous à la chaîne. Euh, plein de ressources en bas dans la description pour aller plus loin et dites-moi en commentaire ce que vous pensez de la vidéo à très bientôt